Allez Jérôme, pouvez-vous, s'il vous plaît, me donner votre nom, votre vrai nom, mais leur Merci. Est-ce que vous allez bien, s'il vous plaît, monsieur Est-ce que vous allez bien, s'il vous plaît, monsieur Auriez-vous, monsieur C. Jérôme, un message pour vos Riff. fans Riff. Riff. Riff. Je vous remercie, Monsieur Jérôme, si vous m'avez répondu. Merci beaucoup, merci pour vos fans, merci me guide. Euh, No, me leggery. No, me leggery. No, me leggery. No, me leggery. Guerre baisse Guerre baisse Guerre baisse Anne. Anees, Anees. Anees. Anees. Maintenant le bullerage de Nice. Maintenant le feu l'air de niz.